Salut, c'est Thierry du blog vivre mépanouircom Il y a quelques temps de ça, je faisais un souhait un petit peu fou. Je me disais, l'idéal, ce serait qu'à chaque fois que mes enfants sont en congé, à chaque fois qu'ils ont un congé scolaire, je puisse prendre congé en même temps qu'eux. Mais j'ai un problème, c'est que j'ai pas assez de jours de congé. Et bien dans cette vidéo, je vous explique comment j'ai contourné le problème. Au moment où je fais cette vidéo, mes filles ont 7 ans et la plus grande va avoir 11 ans dans quelques jours. C'est vraiment maintenant que je dois profiter d'elles, vraiment maintenant qu'on doit construire ce, ce relationnel qui va pouvoir nous aider dans nos relations tout au long de la vie et va pouvoir nous aider aussi à passer le cap de l'adolescence parce que c'est toujours bien avoué que je le redoute un petit peu. Bref, c'est très important pour moi de passer du temps avec ma famille et donc bah, ça me tenait à cœur de pouvoir réaliser ça et je pensais pas y arriver aussi simplement. Alors. Comment est-ce qu'on peut faire quand on a 20 jours de congé annuels pour être en congé autant de fois que ses enfants sur l'année Ça, c'est un vache de problème. Hein bon, alors en fait, on n'est pas tout à fait en congé que 20 jours. Pour une bonne partie d'entre nous, on a aussi ce qu'on appelle les récupérations de temps de travail. C'est-à-dire que vous signez un contrat à 38 heures semaine et vous en prestez 40. Par exemple, eh bien, tout ça, ça vous amène à 12 jours de congés supplémentaires sur l'année. Si vous, pre... vous avez un contrat à 38, vous prenez 39, vous avez 6 jours de congés supplémentaires. Bref, vous avez compris l'exercice. On part sur une base, en tout cas en Belgique, on part sur une base de 20 jours, mais malgré tout, vous en avez quand même, en général, un peu plus. Mais ça reste totalement insuffisant que pour pouvoir prendre congé à chaque fois que ces enfants sont en vacances scolaires. Alors, comment est-ce qu'on peut faire Eh bien, pour y arriver, moi personnellement, il me manquait une information cruciale. Et cette information-là, elle concernait quelque chose que je connaissais, mais mal. C'est le sujet des congés parentaux. Alors, un congé parental, c'est quoi Eh bien, normalement, c'est fait pour que les parents qui le désirent puissent ben, participer activement à l'éducation de leurs enfants, par exemple. Et donc, ça consiste en quoi Eh bien, pour, suivant des, des, des, des options bien définies, un ou les deux parents peuvent décider de prendre congé temps plein, mi-temps ou un cinquième temps, pour une période bien déterminée. Ça, c'est ce que je savais. Après m'être renseigné, j'ai appris qu'un euh, congé parental temps plein, c'est-à-dire que je décide de m'arrêter complètement, eh bien, il vaut pour une période de 4 mois. Mais cette information-là, elle ne me permettait toujours pas de réaliser mon souhait qui était de prendre congé en même temps que mes enfants. Et c'était quoi l'information manquante Eh bien, elle m'a été donnée par un collègue au cours d'une bête discussion pendant laquelle je lui disais que j'avais envie d'avoir congé en même temps que mes enfants. Et cette information-là, c'était simplement qu'en fait, ma période de 4 mois, je pouvais la découper en 4 tranches d'un mois. Ah ouais, mais ça, ça fait toute la différence. Concrètement, ça se traduit comment pour moi Eh bien, cette année, on va avoir une année de fou, ma famille et moi, parce qu'on a décidé de vraiment passer beaucoup de temps ensemble et de voyager. Et donc, par exemple, on part 5 semaines en Asie cet été. Mais on partira aussi pendant toutes les autres périodes scolaires. Et comment ça se fait eh bien, parce que j'ai décidé de prendre un congé parental cet été d'un mois. Et grâce à ce mois-là, je vais pouvoir partir, donc j'ai rajouté une semaine de congé, pour pouvoir partir cinq semaines en Asie, et en même temps, je profite de ce qui me reste de mes congés habituels pour pouvoir couvrir le reste des périodes scolaires. Alors si on compte bien, ça ne fait pas tout à fait tout à fait le compte, je tricherai en disant l'inverse. Mais quand même, ça en fait une bonne partie alors, ce que je dis là est valable pour la Belgique. Ça ne l'est pas tout à fait pour la France, où il semblerait que vous avez une formule comparable, mais avec un petit peu moins de flexibilité. Renseignez-vous quand même si vous êtes français et si ça vous intéresse, parce que je pense qu'il doit y avoir des choses à faire quand même. Il faut chercher la faille, il faut chercher le, le petit truc dans le système qui va vous permettre de réaliser vos rêves. Alors, cerise sur le gâteau, l'état belge nous gâte, puisque trois mois sur les quatre, eh je vais pouvoir profiter d'une compensation, liée au fait que je vais quand même avoir une perte salariale, hein, puisque. Puisque je prends un mois de congé cette année, eh bien je vais perdre un douzième de tous mes avantages. Et donc je vais perdre un douzième de mes jours de congé, par exemple, euh, aussi, et un douzième de mon salaire. Et bien ce douzième de salaire est partiellement compensé par euh, donc une compensation financière que nous donne l'État belge. Et donc voilà, merci au congé parental, parce que grâce à cette formule-là, eh je vais pouvoir profiter de mes enfants cette année. Voilà J'espère que cette information pourra vous être utile. N'oubliez pas que vous êtes libre de pouvoir télécharger mon, euh, mon livre « Je réussis ma crise existentielle » qui se trouve en téléchargement libre sur mon site wwwvivre Vous pouvez trouver par exemple un lien sur la page d'accueil qui vous permet de le télécharger. Puis n'oubliez pas, si vous avez bien aimé cette vidéo, likez ou dislikez si vous ne l'avez pas, si pas aimé, Dans ce cas-là, laissez-moi un commentaire. Et puis si ces vidéos-là vous intéressent, si elles vous sont utiles, bah, abonnez-vous à ma chaîne. C'est le mieux, je pense. Salut, au revoir.